Bonjour à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment ouvrir un programme réalisé sous Scratch avec le logiciel en ligne Alors tout d'abord vous allez partir dans la barre d'adresse et taper euh, l'adresse du site scratch.meet.edu Quand vous êtes sur le site vous allez cliquer sur le bouton créer vous allez donc avoir l'interface de Scratch composée de deux parties partie de gauche euh, qui concerne tout le développement et la programmation avec les blocs et la partie de droite la partie simulation pour mettre le logiciel en français cliquez sur le petit rond en haut à gauche et choisissez français Ensuite, Cliquez sur l'onglet Fichier, choisissez Importer depuis votre ordinateur, et ensuite vous allez devoir chercher le fichier Scratch que vous avez stocké ou sauvegardé. Vous faites ensuite ouvrir, et vous allez avoir votre euh, programmation. Donc ici, sur la partie de gauche, vous avez le programme du fichier. Et sur la partie de droite, vous avez la simulation. Pour lancer la simulation, il vous faudra cliquer sur le drapeau vert. Comme vous pouvez voir, la simulation se déroule bien. Et pour la stopper, il suffit de cliquer sur le petit bouton rouge juste à côté.